Je sais, ça fait euh, pas mal de temps, mais bon, euh, comme vous pouvez vous en douter, euh, j'avais pas le temps de faire des vidéos à cause des cours, etc., etc. Mais bon, je ne suis pas là pour me justifier, mais... Et je suis enfin en vacances Donc je suis contente parce que ça a été une année assez compliquée Parce que c'était ma dernière année de licence en psychologie Et c'était franchement pas une année facile, euh, vraiment pas Donc maintenant j'attends de voir si je vais être prise en master si je ne suis pas Je reprends les vidéos à partir de cette semaine Ce qui veut dire qu'il y a une vidéo qui va sortir samedi Donc samedi 13 mai à 20h30 Et donc je pense que vous serez contents parce que je me suis dit Parce que ce n'est pas la seule chose que je vais faire Je ne vais pas uniquement faire une vidéo par semaine euh, sur Youtube euh, Oui, la lumière a changé parce que j'ai un problème Je... relativement cool en fait euh, les formats courts de vidéos et je me suis dit pourquoi pas moi parce que moi j'aime bien donc euh, pourquoi pas essayer Et puis vu que c'est un réseau social assez actif je me suis dit que ça pourrait me permettre de euh, faire revivre un peu ma chaîne YouTube pour apporter des nouvelles personnes etc là, je sortirai une vidéo de 3 minutes tous les jours voilà, ce qui veut dire parce que je vois venir ceux qui me disent mais moi j'ai pas TikTok mais bon j'aimerais bien quand même voir les vidéos ne vous inquiétez pas euh, je publierai des compilations qui sortiront un mercredi sur deux et ce sera euh, une compilation des euh, deux dernières semaines de vidéos TikTok ce qui veut dire 40-45 minutes de compilation un mercredi sur deux sur ma chaîne Youtube Ce qui veut dire que La première compilation sortira euh, Le 24 mai Voilà Donc ça vous fait une vidéo Tous les samedis Une vidéo un mercredi sur deux Et euh, une vidéo Une mini vidéo par jour sur TikTok voilà. Donc j'espère que Soyez là semaine entière des vidéos TikTok qui sortiront la semaine d'après. Et tous les mois, je publie un planning euh, qui répertorie les six prochaines semaines de vidéos YouTube. Donc voilà, si vous avez envie de connaître relativement en avance les vidéos YouTube, je vous conseille c'est psychologiquement hein, parce que c'était franchement euh, difficile pour moi psychologiquement du coup voilà je suis hyper contente j'espère que vous êtes content aussi et que vous êtes content de me retrouver parce que moi oui en tout cas voilà